À Cahors, en 1903, voilà un petit problème de bac. On se donne un triangle rectangle ABC, rectangle en A, le cercle inscrit de centre I, tangent aux trois côtés, donc partout ici il y a des angles droits, et on se pose la question, quelle est la relation, si elle existe, entre les longueurs IA et IA. IB, IC. C'est-à-dire du centre du cercle au sommet. Donc, est-ce qu'il y a une liaison, une relation entre IA, IB et IC Comment s'y prendre Bien sûr, depuis la quatrième, on sait que I se trouve à l'intersection des bisectrices. Autrement dit, ici, il y a deux angles égaux. Ici aussi. Et ici aussi. Ces deux angles sont 45 degrés chacun. Au total, 90. Je vais noter ici X, l'angle ICA. Bien sûr, cela est de 6X. C'est de la Y. 2X plus 2Y égale la somme des angles aigus du triangle rectangle, ce qui fait 90 degrés. Donc, X plus Y égale 45 degrés. Du coup, Y est égal à 45 degrés moins X. Alors, comment je peux écrire des relations, bien sûr, trigonométriques, pour faire apparaître IA, IB et IC IA, c'est dans ce triangle, évidemment. IB dans celui-là, IC dans celui-là, si bien sûr je fais d'abord apparaître le rayon R du cercle inscrit. Dans le triangle rectangle ici, si j'applique le sinus, sinus de 45 degrés égale, côté opposé sur l'hypoténuse, R sur IA. Dans ce triangle, sinus de nouveau, sinus de X égale, côté opposé, sur hypoténuse, R sur IC. Et dans celui-là, pareil, sinus de Y, c'est-à-dire de 45 degrés moins X, côté opposé, R sur hypoténuse, IB. Et nous voilà, on a trois relations avec, quelles sont les inconnues ben, Il y a R, X, et puis IA, IB, IC, celles qui doivent rester à la fin. Bien sûr, notre but, c'est de faire disparaître, par les moyens légaux, bien sûr, mathématiques, R et X, pour trouver une relation entre IA, IB et IC. Pour la suite, je vais noter pour commodité Ia, petit a, Ib, petit b, Ic, petit c. Donc, les relations de tout à l'heure s'écrivent sinus 45 degrés égale r sur a, sinus de x égale r sur c, et sinus de 45 degrés, Moins x égale r sur b. Trois relations et beaucoup d'inconnus. Je rappelle, je veux faire disparaître r et x. Déjà, r peut disparaître ici. r égale a fois sinus de 45 degrés, qui est égal à 1 sur racine de 2. r égale a sur racine de 2. Donc R, je peux le remplacer ici. Et si je remplace R ici, il reste X. Sinus X égale R, qui est égal A sur racine de 2. A sur racine de 2 fois C, c'est racine de 2. Et qu'est-ce que je peux faire ici Je me rappelle la formule sinus de A moins B. Sinus de A moins B égale sinus A. Cosinus B moins sinus B cos A. Je vais l'utiliser en développant cela. On y va. Sinus 45 degrés cosinus X moins sinus X cosinus 45 degrés égale R sur B. Ce qui revient de 45 degrés et cosine de 45 degrés c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 cos x moins 1 sur racine de 2 sin x égale r sur b. r est égal à a sur racine de 2 donc ça fait a sur b racine de 2 la dernière relation s'écrit Cosinus x moins sinus x sur racine de 2 égale a sur b racine de 2. Évidemment, je peux multiplier les deux membres par racine de 2, qui va disparaître. Et puis, je lève au carré. Cosinus x au carré plus sinus x au carré moins 2 sin x x. J'utilise la formule a moins b au carré. Ça fait a carré plus b carré moins 2ab est égal à a carré sur b carré. a et b d'ici. Hein. Ici, quand j'utilise la formule, c'était d'autres a et b, évidemment. Ça, c'est égal à 1. Une formule connue. 1 moins 2 fois. Sinus x, tout à l'heure, j'ai trouvé que c'est a sur c racine de 2. Et cosinus x, c'est racine. Attention, ça peut être plus ou moins racine, mais comme x, c'est un angle aigu. Cosinus est positif, ce qui nous donne cosinus x, c'est 1 moins sinus carré de x, c'est-à-dire ça au carré. A carré sur 2c carré. A carré sur 2c carré. Égal à a carré sur b carré. Et nous voilà. La relation brute, brute, tout simplement brute, qui est encore à fignoler, entre A, B, C, c'est-à-dire les distances du point I au sommet du triangle. A, B, C. On va fignoler cette relation. Il n'y a que de la pure algèbre maintenant. Après avoir éliminé, je rappelle, les inconnus R et X dont on n'avait pas besoin, dans cette relation, il reste une relation avec A, B et C. Je ramené au même dénominateur. 1 moins A carré sur 2C carré. Ça fait 2C carré moins A carré. Et puis racine de 2C carré moins A carré sur racine de 2C carré. Ça fait C racine de 2. Comme ça, je peux simplifier. Racine de 2, racine de 2, 2. 1 moins A racine 2c moins a carré sur c carré égale a carré sur b carré. Si je veux avoir une relation encore plus intéressante, plus simple, même dénominateur, ou bien sûr d'abord la racine, je la passe de l'autre membre, donc a carré sur b carré premier membre égale à racine de c carré moins a carré sur c carré. J'ai passé ça, ici, signe opposé, et ça, là. Même dénominateur. B carré moins A carré sur B carré égale à racine de C carré moins A carré sur C carré. En élevant au carré les deux membres, qui sont tous les deux positifs, bien sûr, B plus grand que A, c'est à supposer cela, on obtient cela. Puis, le produit en croix, les produits en croix sont égaux. B puissance 4 plus as entre moins 2A carré B carré fois C puissance 4 égale A carré B puissance 4 facteur de 2C carré moins A carré. Puis, on développe exactement comme ceci. Puis, on passe dans le premier membre. Celui-là, celui-là et celui-là. On constate que c'est la somme de A puissance 4, B puissance 4, cyclique, permutation. Ça fait A puissance 4, B puissance 4, plus B puissance 4, C puissance 4, plus A puissance 4, C puissance 4, égale. J'ai passé les deux termes pour la symétrie dans notre membre et j'ai mis un facteur A carré B carré C carré et je considère que cette forme est la plus jolie de cet exercice.